Happy News, Merhaba arkadaşlar, Ben, Hourra Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo, à une vidéo cool, on va réagir aujourd'hui à une vidéo où tout s'arrête encore, vous voyez. Les Turcs, ils chantent leur hymne national, tout s'arrête, frère, tout s'arrête. Je ne comprends pas comment eux, ils arrivent à faire ça, mais dans beaucoup de pays, les gens n'arrivent pas, genre, à se tenir debout, à s'arrêter, quoi. Les gens n'arrivent pas à s'arrêter, mais eux, ils y arrivent. Commençons cette vidéo, ça sera cool, je pense que ça sera cool cette vidéo, ça sera ouf. Là si vous voyez tout le monde genre, tout le monde est en activité, tout le monde fait ce qu'il fait d'habitude ce qu'il fait chaque jour. Ils sont en train de travailler. Les gens qui sont à la mer, ils sont assis et tout. Et les gens qui se baladent, ils sont là, ils se baladent tranquillement et tout. Avant, avant l'hymne national. Grave, c'est incroyable, c'est grave incroyable, c'est grave cool en fait. Même la dame là, elle s'est, genre, elle s'est baladée et tout. Quand elle a entendu seulement comme ça, c'est s'est dit, y'a quoi, y'a quoi. Et elle s'est arrêtée, elle s'est arrêtée, on l'a même pas dit, on l'a même pas dit, arrête toi et tout. Elle s'est arrêtée de soi, elle-même, elle, elle s'est arrêtée, elle s'est dit, non, je m'arrête et tout, tu vois, tu vois le délire. Mais si c'était moi, je pense que j'allais partir, frère. J'allais partir sans regarder et tout Mais comme tout le monde déjà sont là Genre tout le monde s'arrête Et il y a un type, le type là qui sort son drapeau Et il fait ça, c'est grave encourageant Et c'est grave, grave cool Même les gens Vous voyez, même au marché, tout le monde a arrêté de vendre, même les gens qui achetaient. Ils ont arrêté d'acheter, frère. Ils se sont tenus debout, en train de regarder, en train de chanter. Ah, c'est cool, c'est cool. C'est ça, être un mot patriote, frère. Ah. Le petit il a si c'est 5 ans Il a ses si 5 ans ou 6 ans Il chante même Il chante même l'hymne national C'est grave encourageant C'est grave cool Un petit enfant Un petit enfant qui chante l'hymne national Non Ça il faut applaudir frère Il faut applaudir C'est quelque chose d'encourageant frère C'est quelque chose d'extra C'est quelque chose de cool frère Wow, ils ont repris la cuisine. Ah. Wow. Ils ont tout repris, du coup, comme ça, paf, c'est fini. Hein. Tout le monde s'est malade, frère. Tout le monde s'est malade. C'est grave cool. C'est grave, grave, grave cool. Comme les anglais qui disent, c'est so amazing, frère. Du coup, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, laissez un gros pouce bleu. Abonnez-vous et suivez-moi sur les réseaux sociaux. C'est votre gars YKIsiris et je vous dis Gourouchourous. See you. Brr